On allait parfois au balcon, jeter un coup d'œil à l'horizon, observant souvent le ciel bleu, le soleil qui se couchait doucement. Le bon vieux temps, le bon vieux temps, le bon vieux temps. Il faut le vivre, l'autre temps. On ne sait pas de quoi le futur serait. Pourquoi? Oh, on allait à la balançoire pour s'amuser. On allait au bord de la rivière pour écouter les bruits de la source, la petite source, notre petite source, nous alimenter. la Du temps. Et le soir, on entendait le tam -tang. le bruit du tam -tang. Le tam se faisait entendre bien loin. Sur assurez-moi, c'était le rendez-vous. Et on pouvait entendre. Le bruit des rares passé. Et même si on dormait, on se réveillait pour danser. Ne vous étonnez pas de voir une lumière passer. Lâche de mon père, il est là. Pour investir. la fenêtre. les étoiles toutes les étoiles mais c'est le savoir de parler de chanter un canon qui dirait que le futur serait différent le futur et maintenant je montais l'escalier aller me coucher, je faisais un retour en arrière, me souvenant du passé. Mais ma pensée restait connectée à ce téléphone parce que tout était changé. On pouvait recevoir un coup de fil de la part du voleur arrogant qui est prêt à tout attaquer.